Je suis Deliara Lovescog et je suis chef du service de la santé, de la direction de la conformité de la Commission nationale informatique et liberté. Avant de parler de la question des données de santé, il faut d'abord définir ce qu'est une donnée à caractère personnel, puisque la loi du 6 janvier de 1978 est une loi de protection des données à caractère personnel. Et une donnée à caractère personnel, c'est une donnée ou une information relative à une personne qui euh, permet de l'identifier directement ou indirectement. Donc, euh, ce n'est pas euh, simplement en relation avec le nom et le prénom, c'est aussi par rapport à des éléments particuliers qui sont rattachés à une personne. Par exemple, moi je suis donc Delia Rahal, chef du service de la santé à la direction de la conformité de la CNIL. Si demain euh, une information, euh, mettons, circule avec simplement euh, chef du service de la santé à la CNIL en 2015, eh bien on permettra, on arrivera à savoir que c'est moi en retrouvant par exemple l'organigramme du site internet sur le site internet de la CNIL. Alors une donnée sensible, c'est une donnée euh, parmi les données à caractère personnel à laquelle le législateur a souhaité donner une euh, protection particulière. Ces données sensibles, ce sont les données qui sont les plus reliées à l'intimité de la vie privée des personnes. Ça peut être par exemple, euh, alors elles sont limitativement énumérées bien sûr, mais parmi ces données, on a des données sur la religion, des données sur les mœurs, les opinions politiques, les opinions philosophiques, les opinions syndicales, tout ce qui peut révéler euh, finalement l'intimité de la vie des personnes. Et parmi ces données, figurent également les données de santé. Les données de santé à caractère personnel, euh, ce sont des données qui sont protégées à plusieurs titres. Bien sûr, la loi informatique et liberté les protège, et j'y reviendrai, mais elles sont aussi protégées par d'autres dispositions que la loi informatique et liberté, notamment on retrouve des dispositions protectrices dans le Code de la santé publique, parce que le législateur a depuis longtemps entendu protéger ces données. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une tradition assez ancienne, puisque dans le serment d'Hippocrate, le serment du médecin, dans son exercice, dans le serment d'Hippocrate, le médecin s'engage à garder le secret sur les informations des patients qu'il suit et qu'il prend en charge. Aujourd'hui en France, le législateur et la loi, donc, accorde une protection particulière au secret médical et euh, aux données de santé. En particulier, l'article L110-4 du Code de la Santé publique prévoit que toute personne hospitalisée dans un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations qui la concernent. Ça veut dire que dans un établissement de santé, seule l'équipe de soins qui prend en charge un patient a le droit d'accéder à son dossier, et a le droit de connaître les informations de son dossier qui concernent cette personne. La loi Informatique et liberté protège aussi les données à caractère personnel de santé dans la mesure où, comme pour toutes les données sensibles, elle pose un principe d'interdiction. Donc, Il est interdit, en application de l'article 8 de la loi Informatique et liberté, de traiter des données sensibles. Le législateur a quand même ménagé un certain nombre d'exceptions. Par exemple, il est logique qu'on n'interdise pas à un médecin qui prend en charge un patient de traiter les données de santé de ce patient. Il y a donc une exception que le législateur a prise pour les professionnels de santé qui euh, traitent des données à caractère personnel de santé relatives aux patients qui les prennent en charge. D'autres exceptions sont également posées, notamment il est permis de déroger au secret médical qui est protégé par la loi par une autre loi à travers ces dispositions sur la recherche médicale qui permet de déroger au secret médical et qui permet dans un cadre de recherche dans le domaine de la santé de pouvoir obtenir des informations sur la santé des personnes dès lors que c'est conforme aux dispositions de la loi informatique et liberté et bien sûr des autres dispositions qui s'appliquent en la matière. Pour pouvoir mettre en place une étude ou une recherche dans le domaine de la santé, il y a un certain nombre d'étapes administratives à respecter. La première chose, bien sûr, c'est qu'il faut préparer son protocole de recherche pour pouvoir le soumettre aux autorités compétentes. Parmi ces autorités, la l'ACNIL intervient en bout de chaîne, après les autorités sanitaires par exemple, dans la mesure où il s'agit de données de santé. Cela veut dire qu'il faut prévoir de présenter son dossier à la CNIL et les dispositions dès lors qu'on va, euh, dans un projet de recherche, demander à des professionnels de santé euh, ou à des patients suivis par des professionnels de santé de faire remonter un certain nombre d'informations de santé qui concernent ces personnes, pour la finalité de l'étude, mettons par exemple une recherche sur une maladie particulière, qu'elle soit courante ou rare, une recherche sur un médicament, euh, ou pour améliorer un certain nombre de procédures, eh bien, dès lors qu'on va récupérer des informations dans les dossiers médicaux des personnes, ou qu'on va demander à des médecins d'inclure de, euh, un certain nombre de patients pour participer à ce projet de recherche, eh bien, il faut d'abord au regard de la loi Informatique et Liberté, déposer un dossier auprès du comité consultatif pour le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, c'est le CCTIRS. Ce comité scientifique a vocation à se prononcer notamment sur la méthodologie de la recherche, sur la pertinence d'un certain nombre d'informations par rapport au but poursuivi, cela veut dire que dans le cadre d'une recherche, il faut cibler la nature des informations dont on a besoin et vérifier que cela sera bien utile et indispensable à, au projet que l'on souhaite mener et se limiter uniquement à ces données-là, ne pas en collecter d'autres qui, finalement, ne serviraient pas à atteindre le but poursuivi. Donc par exemple, sur une recherche euh, concernant une maladie particulière, on va s'attacher à regarder si les informations qui sont collectées dans le cadre de ce projet sont bien utiles pour comprendre cette maladie, au regard des spécificités qu'elle présente, ou si finalement on peut faire sans certaines données. Une fois que le CCTIRS a donné son avis, il faut saisir la CNIL d'une demande d'autorisation. Dans le dossier de demande d'autorisation, il y a un certain nombre de pièces à fournir, parmi lesquelles l'avis du CCTIRS, le protocole, le cahier d'observation, les notes d'information, puisqu'il faut informer les personnes, et un certain nombre d'autres éléments. La liste des pièces est disponible sur le site internet de la CNIL. Et la CNIL ensuite va examiner le dossier, éventuellement échanger avec l'équipe en charge du projet pour aboutir à une autorisation, si la loi le permet et si le dossier est présenté dans des conditions conformes à la réglementation. Et euh, ensuite, l'équipe de recherche, et non pas le chercheur lui-même individu, puisque le dossier est porté par une structure juridique, et donc cette structure juridique, une fois l'autorisation de la CNIL obtenue, peut se présenter auprès des différents partenaires et notamment médecins investigateurs pour pouvoir récupérer les informations et les données dont elle a besoin pour mener l'étude ou la recherche. Un certain nombre de mesures de simplification ont été prises par la CNIL, notamment la méthodologie de référence 001. C'est une norme de simplification qui permet dès lors qu'on est et qu'on se place dans le cadre qui est prévu et encadré par cette norme de ne pas avoir à solliciter ni l'avis du CCTIRS ni l'autorisation de la CNIL dès lors qu'on s'engage à respecter cette méthodologie de référence. Elle concerne aujourd'hui les recherches biomédicales qui sont menées et réalisées dans les conditions que l'AMR01 prévoit. Cela veut dire que si le projet d'un chercheur euh, ne correspond pas à ce qui est prévu dans l'AMR01, il faudra dans ce cas-là qu'il demande l'avis du CCTIRS et ensuite l'autorisation de la CNIL. Autrement, dès lors qu'on mène des études qui sont strictement conformes à cette méthodologie. Il n'y a plus besoin d'avoir une autorisation dossier par dossier, mais on fait une seule fois l'engagement de conformité, de respecter cette méthodologie de référence, et cela vaut pour l'ensemble des études qu'on mènera en conformité avec cette norme de simplification. D'autres mesures de simplification sont actuellement en cours de réalisation à la CNIL, qui devrait en adopter deux autres d'ici la fin de l'année 2015. Ceci est extrêmement important pour nous dans la mesure où on souhaite simplifier les démarches des chercheurs et que l'on souhaite également permettre que ces démarches soient mises en place dans des délais extrêmement courts, tout en respectant la loi informatique et liberté qui donne une sécurité juridique aussi à ces chercheurs qui pourront ainsi, en toute tranquillité par rapport à leurs obligations au regard de la loi informatique et liberté, pouvoir mener ces études sans attendre.